Tout le monde, c'est Willman, content avec vous. Et merci à tous mes fidèles téléspectateurs qui sont là, vidéo après vidéo. Et merci pour le pouce bleu. Je vous en remercie énormément. Nouvelle lumière avec Spider Farmer, modèle SE5000. Nouvelle lumière, nouvelle grow, nouvelle grow, nouvelle graine de cannabis. On a présenté la semaine dernière des wedding cakes mélangés en zombie couche de Ripper Seed et des graines de cannabis X, qu'on ne sait pas c'est quoi, mesdames et messieurs, euh, des graines de cannabis que j'ai trouvées dans un ziploc dans le fond de mon tiroir que j'ai depuis plus de deux ans. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vu, on a rajouté beaucoup de graines de cannabis parce qu'il n'y a pas eu un 100% de succès. On se rappelle, on avait planté le Wedding Cake Zombie Couch 1, 2 et 3 de Ripper Seed. Rien. Rien. 8, non. 8 euros plus 8 euros plus 8 euros. Je pense que ça 12. 36 dollars canadiens aux poubelles. En 8 jours, rien a poussé. Donc, on a rajouté le Wedding Cake Zombie Couch 4 et le Wedding Cake Zombie Couch 5 aujourd'hui. Je me croise les doigts parce que là, c'est de l'argent. Et de l'autre côté, croyez-le ou non, le X1 existe. Mais je vous le dis tout de suite, si vous voyez les feuilles sont plissées, sont retournées vers elles-mêmes, euh, il va mourir. Le 1, elle va mourir, je crois. Et le 4, qui n'est plus là, a poussé et est mort. Le 2, rien. Le 6, 5, rien. Mais on n'a aucun wedding cake zombie couche. On a un petit plein ici qui va mourir, le 4 est mort, le 2 n'existe pas, le 5 a pas popé et le 3 et le 6, my God, Man, je sais pas c'est quoi, je sais pas, c'est-tu du Blue Dream? Hey, c'est-tu du Blue Dream? Bro, bro, bro! Je sais pas c'est quoi, c'est des graines de cannabis que j'avais dans un Ziploc, le gros! Que j'ai trouvé dans du weed, d'un pocheuve, là, plus que deux ans, trois ans, man, j'ai aucune idée! Man! Mais si j'ai gardé hier de cannabis, ça veut -tu dire nécessairement que j'aimais le weed? Pas sûr. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi, bro. Je sais pas c'est quoi. Donc, deux plans, c'est pas assez. Ces trois-là, on va jeter sur poubelle. Ça, ici, on va jeter sur poubelle. On va attendre quelques jours encore, donner une chance. Ça, ici, on sait pas ce que ça va donner. Et on a rajouté le 7, 8, 9, et 10. Donc, présentement, ça paraît beaucoup. Mais il y a juste deux plans dans cette tente. Trois avec celui-là, mais lui va mourir, je suis garanti. Il y a seulement deux plans Ici, dans les contenants bleus de Ripper Seed, Wedding Cake, Zombie Couch, j'ai rien. J'ai rien. Ici, la rangée du fond, j'ai planté ça aujourd'hui. Donc... Euh il faut que ça pousse, man. Il faut que j'aie un wedding cake zombie couche, man. Si ces deux-là ont été capables de pousser, si lui a poussé, si le 4 a déjà poussé, c'est pas parce que je sais pas comment planter des graines de cannabis, man. J'en ai eu 4 sur 6. 4 sur 6, puis c'est des vieilles graines, man, qui ont traîné, man. T'as le dit, t'as le dit. Fait chier, man, pour Ripper Seed. Euh, J'ai un de mes amis qui fait pousser du Ripper Sea, puis ça a popé, il a eu un taux de succès de 100%. Donc, est-ce que c'est Winman qui... Hmm, je sais pas. Mais en tout cas, au moins, on a ça qui est vraiment excellent, le X3 et le X6. Ça va être euh... excitant parce qu'on sait pas ce que ça va donner. On a aucune photo euh, sur Internet, on sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Même que, peut-être ça va être des mâles. C'est pour ça que si c'est des mâles, hein, euh, on n'en veut pas de mâles, on veut pas de pollen. Donc on va être obligé de les briser là, en floraison si on s'aperçoit que c'est des mâles. Donc c'est pour ça que j'ai planté d'autres graines là, pour être bien sûr d'avoir des femelles et des cocottes en dessous de ma Spider Farmer SE5000. Euh, nouvelle chose aussi, cette lumière-là est très forte, donc je voulais être vraiment sûr qu'elle soit pas trop forte pour mes plants et, puis, et puisque... Des petits bébés plans comme ça, là, ça veut pas trop de lumière. Là. Tu comprends-tu, sinon ça, ça va être trop fort. Tu comprends-tu? Donc, euh, PPFD. PPFD. Non, non, non, j'ai aucune idée ce que ce que ça veut dire. là. Mais PPFD, c'est un instrument de mesure. Un, un instrument de mesure, exactement, je pense. Pour savoir à quel point ta lumière sera rend jusqu'ici. C'est le mieux que je peux dire dans mes mots. Euh, PPFD, est-ce que vous pouvez me dire, là, dans les... ce que ça ne me tente pas de baiser sur pause? Euh, me dire exactement ce que ça veut dire dans les commentaires. PPFD. J'ai installé mon cellulaire ici avec une application. Je l'ai, c'est une application, c'est gratuit. Et puis, l'instrument que, que les gens utilisent euh, sur Internet, dans sur YouTube, euh, ça vaut plus que 500$. dollars. Donc, est-ce qu'une application gratuite fait le même travail qu'un produit à 500$? dollars? C'est vous qui me le dites. La réponse est sûrement non, mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Donc, la lumière ici est à 20% d'intensité. Euh, ici, là, il y a le dimmer. 20% d'intensité, exactement. Je me demandais est-ce que c'est trop fort, 20%. Et quand je mets mon cellulaire à cette hauteur, à la hauteur des plans, j'ai 160 à 200. Euh, puis j'ai 200 dans les coins, hein, à cause que la lumière, la façon que c'est faite, c'est fait vraiment pour qu'il y ait de la lumière égale partout dans la tente, et puis que les plans dans les coins ne soient pas pénalisés, et qu'ils soient autant favorisés par la lumière que les plants qui sont au centre. Donc vraiment là, euh, le PPFD me donne entre 165 et 195. Alright, donc on va regarder l'évolution du 7, 8, 9, 10, 3 et 6. Surtout le 1, on espère, on fait une petite prière là, pour que le 1 survive. S'il vous plaît, donnez-moi quelqu'un un wedding cake zombie couche, le 4 ou le 5, ou les deux seraient formidables. C'est rendu que j'en veux juste un. On peut-tu en avoir deux quand même? J'ai payé pour ces graines de cannabis là. Alright, donc PPFD, PPFD. On va essayer d'étudier euh, ça. Plus que les plantes vont pousser, plus qu'ils vont être capables là, euh, de prendre la lumière, ils vont en demander plus aussi. Donc, euh, PPFD, vraiment un instrument à utiliser et à se pratiquer avec. Donc, on va euh, se laisser là-dessus. Oublie pas de donner un pouce euh, pour la vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Et puis, on va se revoir très bientôt là, pour une autre vidéo en regardant cette superbe lumière de Spider Farmer, modèle SE5000. Ciao, guys.